Bonjour, je vous présente mon réfractomètre laser qui permet de mesurer l'indice de réfraction d'un liquide. Il peut servir entre autres à mesurer la concentration relative d'un mélange de deux liquides. Je fais un tour d'ensemble du matériel. On a un module laser ici, qui est une diode récupérée à partir d'un pointeur laser du dollarama. J'ai enlevé toute l'optique Ensuite, on a un prisme droit en verre euh, qui est un verre BK7. Ensuite, on a une photo diode. La monture est en extrusion d'aluminium. Et j'ai rajouté euh, des, des pièces imprimées en 3D pour tenir euh, les composants. Donc, une pièce pour tenir le prisme euh, dans, dans cet axe-là. Euh, une pièce pour tenir le module laser une pièce pour tenir la photodiode que l'on peut déplacer dans, cette, dans cet axe-ci et euh, un couvercle noir qui permet euh, de bloquer la lumière ambiante donc d'avoir une mesure sur la photodiode qui correspond euh, vraiment à la mesure du laser. Pour l'électronique, euh, j'alimente le tout avec... Euh, ici, c'est un transformateur 12 volts. Euh, il est régulant en 5 volts par cette petite carte-là. On a un autre régulateur ici qui va lui réguler le courant euh, qui est envoyé dans la diode laser pour avoir vraiment une puissance de sortie qui va être constante. Euh, ici c'est un ampli-up qui va faire un ampli transimpédance il va prendre le courant produit par la photodiode, il va le transformer en voltage avec un certain gain, et euh, le tout est envoyé dans un arduino, donc c'est un arduino sur breadboard, euh, simplement un atmega 328, euh, avec son petit cristal ici, puis euh, un petit bouton pour le reset. Et j'ai rajouté un écran LCD pour afficher euh, les données, donc afficher le résultat du calcul et la valeur brute. Et finalement, un petit potentiomètre ici pour faire la calibration. Pour ce qui est du fonctionnement de l'optique, le laser va produire un faisceau qui va être super divergent, donc qui va, qui va avoir beaucoup d'angles d'entrée dans le prisme. Donc par exemple, euh, le, la lumière qui va frapper, cette partie du prisme va avoir un angle assez faible par rapport à la normale. Tandis que plus on se dirige vers ce côté-ci, plus l'angle va être obtus dans le prisme. Lorsque je place une goutte d'eau sur l'hypoténuse du prisme et que je mets une lamelle, vous allez voir ce qui va se produire. Donc la lamelle permet tout simplement de bien répartir la goutte d'eau en une couche qui fait tout le prisme. Et puis il y a une certaine quantité du faisceau qui sort au-dessus et une autre partie euh, qui elle va être réfléchie vers le bas. En fait, on peut euh, déterminer euh, cette proportion là en tenant compte de l'angle critique. Donc l'angle critique c'est le l'angle euh, produit par euh, la réfraction entre les deux milieux. Donc on a le vert du prisme et l'eau et ça correspond ces deux valeurs d'indice de réfraction là donnent un angle critique. Qui, est, euh, qui correspond à la réflexion totale interne, donc la, le premier angle qui va produire de la réflexion totale interne. Ce qu'on peut voir ici, qui est comme une ligne dans le faisceau de sortie. Donc, si je récapitule, les rayons qui vont avoir un angle plus faible que cet angle-là vont sortir par le haut, et les rayons qui vont arriver euh, de manière plus grande, avec un angle plus grand sur l'hypoténuse du prisme, vont tous être réfléchis vers le bas, vers la photodiode. Et ce que je mesure avec la photodiode, en fait, c'est vraiment la position de cette, de cette limite-là. Donc, on voit ici entre euh, la, la partie plus brillante du faisceau et la partie plus sombre. Et cet angle-là va changer selon l'indice de réfraction que l'on met sur l'hypoténuse du Je vais faire un test avec diverses concentrations d'isopropanol 99% dans de l'eau. Donc euh, j'ai pris de l'eau du robinet, je mesurais 100 ml avec mon cylindre gradué. Euh, donc je vais le placer dans ce petit pot pour pouvoir bien brasser. Ensuite, je vais me verser un petit peu. Je vais verser un petit peu d'iso. dans un bêcheur, donc pour pas contaminer ma bouteille. Je commence par faire ma calibration avec l'eau. Donc, je place une goutte sur le prisme. Je place la lamelle. Je place le couvercle. Donc, on a une valeur un petit peu un petit peu plus élevée que ce que j'avais avant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, euh, je vais jouer avec le potentiomètre de calibration pour euh, descendre la valeur à zéro. J'ai ici une pipette 1 ml, donc je vais prendre 1 ml d'isopropanol, avec la pipette, je le place dans mon 100 ml d'eau. Ensuite, ce que je fais, c'est que je veux vraiment bien brasser, donc je passe un couvercle j'ajoute le tout pour être sûr d'avoir vraiment un mélange uniforme par la suite je prends ma deuxième pipette je place une goutte sur la prise je place la lamelle Je positionne le couvercle, et on a ici, donc on voit que la valeur de l'ADC a un petit peu diminué par rapport à ce que j'avais avant. Là ça me dit 0.7% d'iso, j'ai mis un millilitre, je serais supposé d'avoir 1%. En fait je sais pas trop encore pourquoi, mais j'ai découvert qu'il fallait attendre quelques secondes, voire quasiment une minute, pour que la valeur se stabilise. Donc on voit que ça a descendu à 447%. Euh, ce qui fait, selon le calcul, ça donne 0.9% d'ISO. Là, je viens de rajouter 4 ml, donc pour un total de 5 ml d'ISO dans ma solution. On va voir combien la lecture de mon réfractomètre peut lui donner. Ça semble s'être stabilisé aux alentours de 6, en fait. On peut voir ici, euh, l'ADC a passé de à peu près 455 à 413. L'indice de réfraction a monté, donc on était à 1.331, là on est rendu à 1.334. Et avec ça, j'en déduis qu'on a 6% d'isopropanol dans l'eau. Donc on serait supposé d'avoir à peu près un petit peu plus que 5%. Donc on a quand même une incertitude assez grande sur la valeur de pourcentage, mais on voit que ça fonctionne pareil. Là, je viens de rajouter à peu près euh, 20 ml d'iso, sans le mesurer vraiment précisément dans mon mélange. Et on peut voir que la concentration en iso est passée à 25%. Maintenant, si je mets l'isopropanol à 99% sur le prisme, euh, on peut voir qu'en fait, moment, comment il est calibré, euh, la ligne arrive au-dessus euh, de la photo diode. Donc, on l'a complètement dépassé. Donc la mesure est plus valide. Si on regarde comment ça donne... Donc on voit qu'après euh, 40%, il ne il va, il va pas être capable de le mesurer, donc la hauteur du faisceau va être plus haute que ce que la photodiode est capable de mesurer. Mais on pourrait l'ajuster en changeant la position, en décalant la photodiode selon, selon ce taxi donc on voit que donc le réfractomètre est fait pour vraiment une certaine plage de sensibilité, et passer cette plage-là, il ne va plus marcher. Mais on peut l'ajuster selon ce qu'on souhaite mesurer. Pour calculer le rapport entre le signal sur ma photodiode, puis euh, l'indice de réfraction du milieu posé sur le prisme, j'ai d'abord fait une modélisation théorique. Donc j'ai essayé de voir euh, à quel endroit l'angle critique allait euh, arriver sur la surface du, sur l'hypoténuse du prisme et quelle différence d'auteur ça allait produire donc pour ce faire euh, j'ai fait euh, le tracé de rayon donc je suis parti euh, de la source qui a plusieurs angles j'ai trouvé l'équivalence euh, comme si la source était placée à l'intérieur du prisme donc dans le verre ce qui va changer sa position finalement ensuite j'ai trouvé la position du faisceau euh, lorsqu'il va frapper l'hypoténuse, donc à quel endroit euh, ça va donner l'angle θ1, et ensuite j'ai calculé euh, donc l'angle de sortie du rayon du prisme et euh, sa position aussi, de manière à pouvoir déterminer la hauteur du faisceau sur un plan donné, donc le plan du détecteur. En faisant ça, ça m'a donné euh, la courbe que vous voyez ici. Donc on peut voir que c'est très linéaire sur toute la plage des indices de réfraction qui sont possibles d'être mesurés avec le prisme. Si vous souhaitez avoir les détails de cette modélisation-là, j'ai fait un petit rapport en PDF. Donc le document est disponible dans un lien qui va être dans la description de cette vidéo. Pour ce qui est de ma courbe expérimentale, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les mesures pour toutes les concentrations d'isopropanol de 0 à 15%, donc en rajoutant 1 millilitre à chaque fois, en brassant, donc répétant tout ça, et ça m'a donné la courbe que vous voyez à l'écran, et j'ai tracé une droite de régression linéaire, parce que je savais qu'avec mon modèle théorique, ça allait donner quelque chose de probablement assez linéaire. Et euh, donc, on peut le confirmer avec la droite. Donc, on a un R carré de 0.995. C'est quand même plutôt linéaire. Et donc, avec ça, j'ai pu obtenir la pente euh, du. la pente qui fait la relation entre la valeur mesurée par ma photodiode et la concentration en isopropanol. Et de cette concentration-là, j'ai pu déterminer l'indice de réfraction euh, avec cette équation euh, empirique. Ici, vous pouvez voir le petit programme que j'ai téléversé dans mon microcontrôleur. Ce que je fais, c'est tout d'abord, je prends la mesure euh, de mon signal de ma photodiode. Je fais euh, une moyenne euh, en moving average. Euh, donc, je prends 1000 points, ça me fait une moving average sur ces 1000 points-là. Et euh, ensuite, bon, je vais prendre la valeur de calibration qui est faite avec mon petit potentiomètre et je vais l'insérer dans l'équation qui me donne euh, mon pourcentage euh, en isopropanol. Et cette cette équation-là a été déterminée par ma courbe empirique. Et à partir de là, euh, je peux faire euh, une, une droite, je peux tracer une droite qui va euh, calculer l'indice de réfraction entre les deux extrêmes de concentration, donc on a l'eau à 1.331 et l'isopropanol pur à 1.3812. Et après ça, ben, j'affiche euh, ces valeurs-là sur l'écran LCD. Un des problèmes principaux, c'est euh, l'interférence produite par euh, la couche mince, finalement, entre euh, le verre, l'eau et la lamelle de verre, qui va produire des franges, comme vous pouvez voir ici. Donc ces franges-là vont euh, peut-être se déplacer euh, selon des vibrations sur la photodiode, ce qui va faire du bruit dans la mesure. Donc l'idéal c'est sûr que ça serait d'avoir vraiment un contraste euh, vraiment élevé entre la partie brillante et la partie euh, sombre qui correspond euh, à la lumière qui, qui, tra qui traverse complètement le prisme. Euh, mais en ce moment le design actuel fait qu'il y a des multiples réflexions entre euh, les interfaces ce qui produit cette interférence là qui est indésirable dans le cas ici. Autrement j'utilise une photodiode qui est collée avec la colle chaude ça pourrait être amélioré un peu. Euh, il y aurait surtout une manière d'améliorer la façon de mesurer la hauteur. C'est sûr qu'en ce moment, c'est très simple donc, de mesurer le ratio de luminosité sur une photodiode pour trouver la ligne euh, qui correspond à la hauteur du rayon critique. Mais euh, il y aurait peut-être une manière d'utiliser un détecteur qui va vraiment euh, être plus précis euh, pour la hauteur. Donc voilà. C'est un projet qui pourrait être facilement transformé en quelque chose de très portatif euh, et euh, en même temps, on peut le personnaliser selon de multiples usages. Donc pour avoir un projet qui soit vraiment pour des usages généraux ou euh, pour euh, un contexte vraiment précis dans une expérience donnée, changer les paramètres de gain, changer les paramètres euh, optiques, donc les distances euh, impliquées, etc., etc. Donc il y a vraiment plein de façons de le personnaliser pour avoir vraiment la meilleure sensibilité adaptée au projet. Et bien sûr, c'est vraiment, vraiment euh, peu dispendieux. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, et à la prochaine!